Nous prêlons le fonds dans quelques villes, provinces, avec différents kou, correspondants permanents, nous y sommes. Nous nous avec, euh, Désir Vénès dans Thierry Villas-Thibonite. Nous prêlons le connaître, comment Thierry Villas-Lévé pour Martin, et ça qui est comme information. Est-ce que, n'est-ce qu'il y a dans âmes illégales, au de bois, pas décider, bah, nous n'y sommes soufflés dans Thierry villas Désir Vénès, comment ça est? Je vous laisse, n'a pas informé, auditoire, radio, néga, que Thierry Tibonite lévé t'as coup, et en pilote zone à plein suite avec situation de scridia qui a fait parler des lits depuis quelques jours et malgré le beau soleil chaud, température est très froid qui la cause, en pile plaignant côté population à chercher qu'on est, qui sa situation s'a après ça nous voulons faire, on est un en li, pour question d'insécurité dans de la situation. Et pratiquement, dans le dernier jour, malgré que M. Téprin, tu au 2013 pour faire fin d'année, mais après cette fin d'année, monsieur monsieur reprend bah, le Continuer à rendre des citoyens et citoyennes continuer à plaindre et surtout dans la zone et dans la deuxième section de la tribune, à bout pourtant, Centre Villa. Eh bien, pour petit, trois Kaïs, bien pour moto qui était perdu, ont des demoiselles kidnappées dans la Kaïli et non, c'est Deliska Sandra, dans la Kaïli, qui est M. Et sous commune, coûte 12 janvier passé, à pour publier trois personnes kidnappées. C'est Grand gris ça vient qui ki kidnappait Mounsaio. Famille il pas de courage encore tellement il y a pas de pour demander avec M. libérer surtout avec somme l'argent que Grand Griffe réclamait pour faire libération à Trois à quatre cent mille dollars américains. famille fait quoi? que pas, et c'est dans le livre qu'il a parler de l'agent. ça. Et même, il n'y a pas de courage pour ça. Il y Monsieur, il y une c'est un prix souple pour comment que le capteur mettre que les gens sont libérer. Pour y capable pu obtenir activité, y a surtout monsieur la sibounite continue à demander à cadre départemental police nationale d'haïti à jambouer ce missile dans installation qui débaille ultimato 20 jours pour des gens qui ben dieu siste un cimetière à des et en la population population demandée pour dire cadre départemental la passé et sac aux paroles pour permettre permettent que y même mêmes y reprennent tout bon bonjour parce que en pile d'ailleurs c'est abandonné pour jusqu'à ils ont beaucoup retourner la cailloux, malgré qu'il quelqu'un qui était retourné, il est obligé de recourir, puis à aller prendre refuge encore, suite à la situation qui e est retompée par rapport à l'épillage que M. continue à faire en étant dans la cailloux, dans la nuit, dans la la cirrigée. C'est des gens c'était créateur des tu à la cirrigée si pour Radio mes Bien sûr, avec un désir vénesse nous prenons avec Pascal Fleuristine, Nakaye, Jean Saye, Nakaye. Bonjour Pascal Fleuristine. Et bonjour Blaise, bonjour Wilner Sever. nous salut radio Megao. Faut nous dit après plusieurs mois de paralysie, activité et transport public là, timidement le niveau et Canada parce que plusieurs machines et acaye et plus précisément, Team inibisio, et vous voyagez, ont entrez. Et pour vous bien que yo pas en pile, mais avant ça, ils n'avez pas l'habitude de traverser les à cause de l'examen qui te quitter les zones, ou bien quitter les zones, et totalement. Mais depuis lundi, et transport public sous ou national, vous la un petit mais... Et cependant, pour les monde, on prend un petit bus pour sortir à Kaye, pour arriver pour au prince. et prix que l'État fixé a, complètement pas respecté, ils y a besoin de 750 gouttes pour payer pour sortir. Donc, à pour arriver et, et pour au prince. Et puis, et l'école-là, reprend normalement, après plusieurs temps que l'école, dans la commune, l'école-là, complètement reprend le niveau a avec cabaret mais faut nous signaler tout face avec situation qui gagne dans la 9e section communale là et en pile l'école donc a fonctionner et ti moun yo a pas pour que au avin dans l'école parce que ça toujours à tiré dans niveau 9e section et puis moun yo qui était parti qui était 9e section communale dans le cabaret, sont toujours pour tourner parce que la police, pour qu'on en j'aime fin prendre et contrôle zone ça, qui est toujours contrôlée, mais j'aime un petit à l'heure, et Wilner, bien que les machines traversées, mais c'est risque qu'on prend pour traverser 9e section et Canarans pour qu'il y all régler activités dans le niveau capital là. Ça, Pascal, est-ce que est nous capable de dire présence de la police Vous euh, remarquez le soutien pour traverser de Canaran pour arriver à Kayer? Bon, depuis, depuis quelques semaines qui sont passées là, et la police augmenté la présence au niveau Canaran Parce que comparativement avec les gens, ça a été longtemps, mais quand y a la police beaucoup plus présente dans le niveau canarin, ça qui au moins faciliter les transport, mais ce bandant et Blaise, machine qui sont dans le grand noir, il n'y toujours pas traversé route nationale. Parce que il y il dit, est-ce que ce n'est pas fil et bandit il y et puis y façon pour eux, soit capable de prendre le pour contrôler les zones. Bon, nous ça avec quoi avant qu'on allait, Pascal Fleury-Christine. E, nous prenons le ça, puisque avant-hier nous avons information concernant Coca-Cola, vous avez augmenté dans la Comment ça y est il faut que nous dire dans le dernier bulletin, l'hôpital, Nicolas Monté, mette dehors. yon, plus, parce 72 cas, choléra et cas Oblez, il n'y a pas de jambe augmenté, responsable l'hôpital, qui est le docteur Luc Neldovillis, il n'y jamais pas, pas de et vous à l'aide par l'autorité, pour que vous mettez ça traitement et choléra, non il faut comme une façon pour que nous résout question choléra, faut notre best ça va paraître étonnant, monte situation non rural » C'est-à-dire dans la section communale qui est en dehors, qui est en dehors, donc face à la choléra, nous sommes fait croyant à celle qui y a de façon pour être capable de contrer la rétire. nous, faut que nous, les gens qui sont en dehors, nous sommes complètement livrés à eux-mêmes, presque pas dans l'hôpital, dans le niveau de la section communale. Habitants, ils yo livré à eux et puis quand ils ont eu l'air, ils ont augmenter. D'accord, merci un peu le Pascal Fleuristil qui t'a dit. On est ce dans c'est correspondant permanent non, dans la ville Dans y a police cafétéria 17 janvier 2023, en bas de la ville. Policier joli Cœur, Jonathan, 27e promotion, agent 1, blessé, après ce nom, l'hôpital, la capitale haïtienne. Mais Bandi a tout yé, et puis pour aller éco, policier Dudley Lafon qui fait partie, 25e promotion, la police, l'ICT agent 2. Na, rappelé, 4 policiers, Déjà, ja, perdit la vie, yo, sorti 10 pour arriver 17 janvier 2023. N'a pas rappelé, t'es gai deux policiers, non, parmi quatre, c'est dans le cafoufeu, zone Boisleyen. Côté Négazam, t'es fait un fusillade, t'es touillé, quatre mounes, et parmi eux, t'es gai deux policiers qui t'es mouru, et vingt juin, On l'autre encore, ils mettent sous policier, ça qui perdit la vie, lié dans le cadre d'attaque Négazam, fait sous barco policiers, zone cafétéria, et ben, en bas de la ville, la police, Jolica Jonathan, n'a pas c'est qui fait partie, alors qui fait partie, 27e promotion de la police, agent 1, blessé, prendre soin dans l'hôpital, dans la capitale haïtienne. Bandit touye et puis pote aller, quand policiers doudlaient la fond. 25e promotion, qui c'était agent deux, non, la police. Je suis toujours été sous dossier sécurité hier matin, il était environ 7 heures, un exemple kidnappé sur le route pelle-là. Martin Fouchard, le dent qui s'est responsable, l'école institution Denise Fouchard, il y a une école dans la pétition, puis le monde défavorisé, il y a une école dans la pétition, puis le monde défavorisé, il y a dans la pétition, il y a une école, il m'a délibéré, là sans condition parce qu'elle n'a pas possédé des copies pour payer le kidnapping, d'après famille. Martin est rentré sur Canada, il vient faire l'école et puis prend un monde qui est plus société édiquer gratuit c'est les mêmes chercher bourse pour plusieurs dans sa qui puis briller yo à l'étudier dans le pays la France ça, fè, ça an fè, sans faire ça ne fait sans faire bruit Martine Dessila qui puis fait bio depuis plusieurs années mais proche avec euh, zame moun qui reconnaît Martine a demandé libération Martine Fouchard le dent qui kidnappé hier m'a dit n'a toujours été dans les affaires, ça qui pour avec Zaka kidnapping qui était faite euh, non, non capable dit là d'amsa il Fabiola Dupou léger qui c'est sœur ce musicien David Dupou que bandité kidnappé hier matin de très tôt mais a, a, a, après quelques heures il était après jeune le libération une nouvelle qui était déjà choquée famille à prendre les examens, qui kidnappé Fabiola Dupou léger et ses sœur musicien David Dupou mais heureusement Quelques heures après, les joignent libérations. Opération sur la test, oui, opération la police dans la zone tabac. y opération la police menée dans la zone tabac 60. An, nan, dimanche après-midi, il y a trois bandits qui mortellement blessés. Il y un coup de balle avec force l'audio, des armes un véhicules. La police a confisqué, la police réalise réalisé l'intervention. C'est à la suite à appel a, téléphonique. Il y a ont dans la zone tabac 60 qui signale des nègres à grosses armes rentré la caillon juge de paix. Yon patrouille a été vite dépêché pour capables de contrôler à situation. Papo avec ampleur événement, équipe renforte, sollicité de unité, bris, yon Udmo, Kwadebouka, yon équipe SWAT, qui était arrivé sous euh, lieu. Bilan Opération sa trois bandits mortellement blessés. Yon fusil d'assaut AR15 A3 série. Euh, LBU 021 358 yon pistolet calibre 9 mm série 548. 3283 avec une motocyclette cross couleur noire, Losen qui récupérait. La police a continué de solliciter une autre fois collaboration avec la collaboration population pour continuer à lutter contre le grand banditisme. Nous avons toujours été avec l'autorité policière et l'autorité judiciaire. côté à apprendre que gain Présumé, chef de gang, là, tout le monde connaît, alors qu'il est Ezekiel, Alexandre, tout le monde connaît son nom Z, mais il y a là, mardi 17 janvier 2023, gain juste instruction, Jean-Huiler. Morin qui rivait en des citoyens ça pour présumer implication dans divers actes d'état déteste sur illégal à ZAM, viol, vol, amé, amé, armé. Pour citer ça ou seulement, mais a été arrêté la date qui était dimanche 26 juin 2022, dans un carrefour feuille Port-au-Prince. Présumé chef gang la, la Ezekiel Alexandre, Ezekiel Alexandre alias Z. mais lui que yotandil, juge à Wilem, Rétendil 17 janvier 2023, n'a pas les parlé de Ezekiel Alexandre, été arrêté par autorité policière, mais suite avec Yomanda Adamné, qui témité des YAMU, Monsieur, l'autorité judiciaire derrière Monsieur. Il y avis de recherche que la direction centrale police judiciaire a derrière Ezekiel Alexandre pour présumer implication dans diverses actes assassinats détention illégale, zame, viol à actes vol, mais armé. main armée. D'après Saoudi, Ezekiel Alexandre a été arrêté. On certain des Junior Claude, un ancien policier qui a fait partie 21e promotion de la police, Junior Claude a été affecté dans département nord-ouest. Notamment, dans Porte de Paix, qui t'a abandonné la police, Dans l'année 2019, et puis, il était jeune à révocation, là, Selon ça, qui dit, et bon côté autorité et policière yo. Je dis, hein, juste instruction, Jean-William Morin, tendez, Ezekiel Alexandre, tout le monde connaît son nom, Z qui s'était, on eh, dit, euh, chef, gang basse d'après ça, qui dit, bon côté, la police, il arrivé, et tendez, citoyen, ainsi, là. On parle avec ces ministres de justice, M. Bertho Dorsey qui est juge Walter Wessier-Voltaire qui a été invité. M. Bertho Dorsey répond à la question juge Walter Wessier-Voltaire Voltaire, sous dossier cargaison a de paix. Monsieur le ministre de la Justice, là, fait qu'on est, comme monsieur ministre de la TB, Il faut informations, vous certaines informations sur ce dossier. C'est ça qu'il faut invité Il faut garantir qu'il soit disponible pour le juge là, malgré le déclaré. Tout ça qu'on ait, le juge, là, faut côté vous ayez le maître Berthaud Le ministre la, la force est à la loi. Il faut nous respecter la justice. moins faire 12 mois comme ministre. Je ne pas quitter un lien négatif. Je ne veux pas arrêter aucun opposant a j'aime un monde qui été assassiné sous volonté gouvernement gouvernement a fait tout ça pour le faire comme n'a prôné la justice nous disons son état du droit n'a fait c'est moi-même qui t'ai ministre pointé là les dossiers pogue du paix a été passé juge là besoin des informations supplémentaires moi-même pour me capable faire lumière autour de ça je répondre à l'invitation juge juge. Et jusqu'à maintenant, quel que soit ça que pour me faire, pour me contribuer à faire Haïti un système judiciaire fort et fiable, m'a toujours fait. Je suis là comme témoin. C'est ça que je dans l'invitation du juge. Là. Et comme de fait, je témoigner tout ça. Je connais bail magistrat pour me faire le système avancé. Ça c'est déclaration ministre, ancien euh, ministre Justice uh, Berto Dorcé qui t'a à une question journaliste nous avons toujours été avec ancien euh, ministre Berto Dorcé nous avons venu avec, on dit bien euh, Nader, Désir, euh, qui va parler pour nous là, mais là, nous venons avec euh, notre FJKL là d'abord On garde ça avec FJKL, qui lui-même l'a parlé, On garde ça qui dit bon côté, euh, responsablement FJKL nous avons en communiqué, un communiqué de presque que yo mettez deux yo mardi qui c'était 17 janvier 2023 fondation jéclairé FJKL a dit que le print à cause la publication et conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJA lisse magistrat certifié et non certifié yo FJKL exige pour yo capable saisie posé sous et puis interdit pour que interdit et confiscation passeport mais toute magistrat non certifié yo parce que yo c'est des mouns qui par droite selon ça qui dit, que toute disposition prend pour que, mais ensemble des juges ça y ont même pas quitter y à titre combien ou l'autre, appelé ça ce public-là, en général, système judiciaire, en particulier, que yo même y a interdit pour que tout magistrat non certifié ça yo pour pas exercer métier ça exercer. D'après elle qui dit dans le communiqué, ça qui est de pendant que l'estime que 30 magistrats sa yo, sûrement qui fait partie de 4 magistrats corrompus, que l'ancien président Jovenel Moïse a été nommé. Hein? C'est-à-dire parmi ces 35, mais parmi ces 4 magistrats que c'est président Jovenel Moïse yo, mais c'est parmi, c'est à eux-mêmes, hein? la date 30 ans, mais 35 ça, il t'a fait partie. D'après ça, qui dit bon côté, responsable de FJKL. Travail ça, selon FJKL, répond avec VATI 70, loi 27 novembre 2007, là, Qui peut s'aneler sous statut magistrature qui est disposé? Que une procédure, certification, juge, officier, ministère public. Organisé par Conseil supérieur pouvoir judiciaire, là, ensemble avec le ministère de justice et de sécurité publique, il y a des travaux sur ça. Quant à ça qui est certifié, magistrat qui certifié yo FJKL dit que vraiment li prend ça la considérer exactement certification comme un aboutissement mais une exigence supplémentaire de moralité pour magistrat qui certifié yo paysan ta pays droit pays droit Et, état de droit l'état doit régner la donne magistrat dans degré moralité puis élevé ta droit exiger citoyen ordinaire Donc, magistrat ta droit de monde qui yo même c'est des personnes morales OK pour société un hein, ma plusieurs fois t'as des même qui impliquait dans ensemble de scandales, de corruption dans le système. De l'autre côté, FJKL dénonçait certains magistrats qui ont tenté, mais j'ai été discrédit sous le travail de la commission technique, qui a donc critiqué le travail de la commission technique et certification a été CTC et tout, travail CSPJ. FJKL dit le croit que c'est un débat public oral contradictoire devant tribunal indépendant et impartial qui est capable de lever, mais pour gérer dossier magistrat non certifié, qui est capable d'approuver est-ce que vraiment yo et ça vous approche, vous par ça, mais ça t'a dû faire devant un débat public oral et contradictoire devant tribunal indépendant et impartial. On a de côté encore Fondation clairement avec autorité Concerné, pour créer un un pren prendre un mesi conservatoire immédiate rapide de presto, quand magistral non certifié, yo. Était pour interdire interdit va voyager, saisi bien, poser les sous-bien, confisquer passeport passeport, FJKL mandé avec bureau affaires financières économique économiques, BAF, pour l'ouvrir enquête sous toute un dit, sous fortune, sous ça, magistrat, ça a pour qu'on ait, et magistrat, non certifié, ah dit la là, là, pour aller chercher qu'on ait, qui ça a au comme comme fortune. On l'autre côté encore, magistrat, FJKL, mandé, publication, déclaration, patrimoine, chaque magistrat, non certifié, ou, et saisi bien, ou, que, ou, sa, comme si des bien si, c'est si bien qu'il qui à d'après ça, FJKL dit, pour clairement, limiter capable tabli sous ça, Magistrat ça a gagné et mettez action publique en mouvement contre magistrats non certifiés pour que ça ait fait infractionnel. Qui donc, et FJKL, li réagit sur cette question ça. Mais que question pas patrimoine, ça, je ne sais pas ça non de ça, nan, pour, contre, et pas seulement magistrat non certifiés, des pour que a dans système, on dit euh, membres CSP CSPJ, conseiller, euh, juge instruction et commissaire gouvernement, deux mouns qui sont dans le système, les qui les usieurs, tout le monde sait que l'État qui nommé ou qu'a a dans le système légalement, a droit à ce qui fait beaucoup de part pour déclarer so ce gain comme bien combien entrer Et les mandats finis ou bien pardon dans le système pour qu'ils connaissent leur sortie qui sont gagnés comme fortune dans l'autre entrée. Et ça qui vivait, en pile, tout un scandale de corruption a répété. C'est parce que, en plus, le froid par ça pas connaître ça, et puis, si on attendait à la, dans 20 justices, dans sa petit gordet, dans un petit peu de moyens, où as des charges qui passent de scandales, de corruption, de commissaires qui ont <'ôlée> dénoncé, de juges qui ont de comme si l'autorité a dénoncé, qui donc le système n'a besoin, ça a besoin pour capable, en plus, de faire réforme dans le système, nan, pour bataille contre la corruption qui a fait en un système judiciaire, pas parisien. <t 'intrusse>